Bonjour à chacun et chacune. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une expérience un peu particulière parce que depuis hier soir, j'ai commencé un test d'un nouvel appareil. Pourquoi Parce que depuis 5-6 ans, ben, j'ai un, un appareil que normalement, on doit l'échanger tous les 5-6 ans. Euh, parce que sinon, euh, ben, la qualité de l'appareil auditif euh, baisse et je perds en qualité au niveau euh, sonore et compréhension. Euh, alors qu'est-ce que ça fait de recevoir donc un nouvel appareil euh, Surtout que ça change carrément au niveau du son Ça fait vraiment très bizarre je plus, On n'est plus habitué Au début on peut avoir un son métallique ça fait un... Et après c'est toujours un réglage qu'on fait avec l'autoprothésiste hein. Ça dure au moins une heure, une heure et demie Pour qu'on soit bien d'accord mais il n'y avait pas que ça soir. Il y a autre chose dont je vous parlerai dans la suite de la vidéo et euh, donc c'était très particulier C'était des sons secs ou des sons un peu plus fluides ou euh, c'est comme si on se trouvait dans une pièce qui résonne ou dans une pièce complètement sonorisée voilà c'était très, très très très particulier c'est vrai et puis ça demande beaucoup de temps à pouvoir euh, réapprivoiser le son euh, c'est sûr que là n'ai les que depuis hier soir euh, je suis pas encore habitué c'est normal euh, surtout que là avec euh, là c'est un appareil euh, plus puissant donc je m'entends beaucoup plus plus distinctement. Euh, même les autres quand ils me parlent je les entends mieux mais euh, comme ici, hein, hein, l'enveloppe sonore est, est très différent, donc il faut que, que j'apprivoie ce son là. C'est très particulier, hein. Alors, je sais pas comment le décrire, euh, voilà, c'est l'enveloppe sonore qui est particulière. Euh, et est surtout, en fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout les bruits. Euh, les, les bruits sont beaucoup plus assourdis, et euh, ça fait vraiment fait bizarre. Il y a des bruits bon, qui me faisaient mal aux oreilles, et maintenant euh, beaucoup moins elles euh, sont plus fortes, mais ça me fait moins mal aux oreilles et c'est là où je peux me rendre compte que quand je me déplace, c'est là où je peux faire attention peux... c'est vraiment très, très particulier comme expérience euh, c'est vrai qu'en tant que sourd euh, de découvrir comme ça de nouveaux sons, de nouvelles expériences auditives voilà, pour, ben, vous entendez ma fille <rire> euh, voilà donc il y a cette expérience de ce nouvel appareil et puis euh, j'entends je, aussi d'expérimenter le système Bicross. Alors le système Bicross c'est quoi C'est un, un appareil aussi auditif euh, que j'ai en fait sur l'autre oreille qui ne fonctionne pas. Donc on m'a mis euh, l'appareil qui est là. Hein. En fait il y a le son qui, qui arrive là et en fait, qui trans... qui, euh, j'entends le son ici. Mais je sais que ça vient venir de là. Pourquoi Comment je peux le savoir Parce que les sons sont différents. C'est... Je ne sais pas comment je pourrais t'écrire ça, c'est particulier, si je fais ça, je sais que ça va venir de là. Alors que je l'entends là, c'est bizarre, mais voilà, ça c'est c'est, vraiment bien fait ce système-là. Donc c'est vrai que cette expérience de changer un appareil, c'est assez troublant. Euh, donc il faut vraiment s'habituer euh, les premiers jours, donc il euh, ne faut, faut pas hésiter à prévenir euh, l'entourage, euh, qu'il ne soit pas surpris, qu'on soit un peu déboussolé parce que euh, alors qu'on le change tous les 4-5 ans et à chaque fois c'est toujours euh, une surprise, un étonnement euh, euh, et puis beaucoup d'émotions quand même hein, de, de redécouvrir euh, d'autres qualités de son autre qualité sonore c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment assez fort voilà c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui voilà bah, sur ce si ça vous a plu alors n'hésitez pas vraiment surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire à, à, à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner et surtout à vous partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un peu plus technique. A la prochaine.